40% des demandes de crédit immobilier seraient refusées en ce moment. Ça, c'est un chiffre important, parce que moi, ça fait des jours que je vous rabâche euh, la fonction « retrouvée de l'immobilier de rempart contre l'inflation ». Si vous avez presque une demande de crédit sur deux euh, qui est refusée, en particulier, moi, je vous parle d'immobilier résidentiel, euh, bah c'est pas vers de la hausse euh, qu'on va Très clairement pas. Donc il faut qu'on regarde ce chiffre précisément et très au sérieux. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va tellement bien regarder ce chiffre qu'on va se rendre compte qu'en fait, il dit l'inverse de ce qu'il prétend et que... Euh... Il ben, y a deux trois choses à expliquer et qu'en en fait non non non on va pas euh, vers un effondrement immobilier et non la faux euh, je me suis pas planté euh, sur euh, mon analyse d'immobilier comme rempart de l'inflation ça vaut le coup de regarder ça précisément cette vidéo va pas être très longue euh, comme d'habitude je vous invite à la partager à la commenter euh, ce sont des questions qui sont pas euh, si faciles que ça hein, ben, effectivement, vous avez ce chiffre qui circule, moi je viens vous dire, investir dans l'immobilier, c'est bizarre comme ça. Euh, donc faites ça, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume, euh, et du coup, bah, si vous n'êtes pas inscrit, faites-le, je vous mets un lien ici ou en bas, c'est gratuit, et vous allez pouvoir retrouver mes analyses, y compris celles que j'ai faites il n'y a pas si longtemps, sur l'immobilier anti-inflation qui est quelque chose d'important hein. le, le vraiment c'est une analyse structurelle sur au minimum une décennie et plutôt deux euh, des choses sur lesquelles on peut se projeter largement donc euh, ça ça vaut le coup ça vaut le coup d'y réfléchir qu'un seconde et en particulier ce fameux chiffre qui circule en particulier depuis hier où euh, BFM a diffusé l'interview d'une représentante de courtier en crédit immobilier euh, qui euh, venait euh, sonner l'alerte, en disant, attention, 40% de crédits refusés, on n'a jamais vu ça, c'est la catastrophe, il faut agir en urgence, euh, on il y a une catastrophe qui se prépare sur le marché immobilier. Bon alors, vite, paniquons, et maintenant qu'on a paniqué, on se pose deux secondes et on regarde qu ce qu'il y a derrière ce truc-là. Donc, notre, notre ami courtière, qui vient vendre sa soupe sur BFM, euh, s'appuie sur quoi elle s'appuie sur un sondage d'opinion, un sondage d'opinion, sur un sondage qui a été réalisé par euh, plusieurs associations de courtiers en crédit immobilier, euh, auprès de courtiers en crédit immobilier. Et, euh, donc, ces gens ont trouvé que, effectivement, 40% des crédits étaient, re étaient euh, refusés. Alors, la première chose, c'est que c'est pas la méthode la plus robuste. C'est-à-dire que là, on n'a pas compté le nombre de dossiers euh, qui étaient effectivement refusés par rapport au nombre de dossiers qui étaient euh, déposés, on a appelé des courtiers et on leur a demandé. C'est du déclaratif. Il faut faire attention avec ces choses-là. On ne va pas s'énerver là-dessus, on va dire que tous les courtiers, les 1500 courtiers qui ont été appelés, euh, ont été honnêtes et ont répondu, euh, et en plus d'être honnêtes, ont été justes, parce que vous avez aussi des impressions, euh, parfois, qui ne sont pas exactement celles de la réalité. Ça, Donc, bon... Et ces gens-là vous disent donc 40%. Donc si vous dites 40% de crédits refusés, c'est que euh, catastrophe avec l'inflation, les gens, a priori, ne sont plus solvables. Mais non et pas ça Et ça, c'est le premier renseignement qui, euh, qui, qui, qui, qui d'ailleurs est discuté dans l'interview de BFM, si vous arrêtez pas au titre et si vous regardez, le premier problème des refus de crédit, c'est pas que les gens sont pas solvables, c'est le taux d'usure. Bien évidemment, en France, l'usure est interdite. Fort heureusement. Et du coup, un banquier ou un assureur n'ont pas le droit, un établissement de crédit n'a pas le droit de faire crédit à un taux usuraire. Comment est défini ce taux usuraire Eh bien, depuis 2016, donc assez récemment, ce taux usuraire est défini comme le tiers, et c'est un tiers de plus que la moyenne euh, des taux euh, des établissements de crédit du trimestre précédent. Donc là, on apprend deux choses. Donc, avant de ces deux choses, déjà, on a un truc qui n'est pas du tout adapté à un environnement inflationniste. Tout d'abord parce que vous avez un trimestre de retard par rapport à la réalité. Et du coup, bah, quand vous avez euh, une inflation qui tout d'un coup se met à gonfler, vous avez un effet retard qui est là. Et la deuxième chose, c'est que au maximum, votre taux ne peut augmenter que de 33% par trimestre puisque Et pour ça, il faudra encore que tous les établissements de crédit augmentent au maximum, se mettent tous à la limite de l'usure, tout le temps. Donc vous avez une limite légale qui fait que vos taux de crédit immobilier ne peuvent pas augmenter à plus de 33% par trimestre. C'est-à-dire que sur les trois premiers trimestres de 2022, ça correspond à à peu près 135% de hausse. Ça, c'est pour les crédits immobiliers, en sachant que cela comprend tout. Le crédit, l'assurance, tous les frais. C'est tout compris. D'accord C'est pas uniquement ça. En parallèle, qu'est-ce qui s'est passé ben, Au 31 décembre 2021, l'État empruntait emprunté à 10 ans à 0,2%. Aujourd'hui, il emprunte à 1,5%. Ça, ça fait 750% de hausse. Alors quand vous avez d'un côté euh, des taux d'emprunt euh, public qui sont qui augmentent de 750 et que derrière euh, de manière totalement euh, pas je veux dire, de manière totalement fortuite sans qu'il y ait aucune raison, on est capé euh, à 135 la hausse maximale possible du crédit immobilier, ben, forcément ça suit pas et vous vous retrouvez aujourd'hui euh, avec des taux des, des taux de crédit immobilier qui sont à peu près euh, les mêmes que les taux euh, d'endettement de, de, de, de l'État. C'est un truc de dingue, si vous voulez. Vous prenez le taux à 30 ans, aujourd'hui l'État euh, emprunte à 30 ans à 2%, le taux d'usure à 30 ans alors, est euh, à 2,6%. Il bon, n'y a pas grand monde qui a emprunte en immobilier à 30 ans. Mais 2,6%, une fois que vous avez enlevé l'assurance emprunteur et les frais, bah, vous n'êtes pas loin de 2%, en fait. Euh, donc, vous avez cet effet... Euh, de retard, qui est que ben, le, le, les, les, les, les banques ne peuvent pas légalement faire crédit au taux euh, normal et juste qui prennent en compte l'inflation. C'est pas que les gens sont pas solvables. Oui, vous avez une augmentation des gens euh, qui ne sont plus solvables avec l'inflation, mais cette, cette augmentation euh, est assez faible par rapport au chiffre qui est avancé. Et alors ça, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sait ça Ben Bien sûr, ça va changer cette affaire-là. Euh, il peut se passer deux choses. La première chose, c'est qu'on a vu euh, les, les chiffres de l'inflation aux US qui sont, euh, qui sont partis hier, qui font une pause, qui sont sortis hier, qui font une pause. Bon, ben, vous allez probablement avoir une pause dans l'inflation européenne aussi qui va arriver à un moment ou à un autre. Et donc euh, les, les taux euh, immobiliers vont rattraper à ce moment-là. Eux vont pas faire la pause. Donc vous avez des phénomènes de rattrapage qui vont se faire comme ça. Puis vous avez une deuxième chose, qui est moi, qui est mon analyse, c'est que ça arrange bien les banques, ce truc-là. Pourquoi ça arrange bien les banques, ce truc-là Eh bien, euh, simplement parce que je vous ai expliqué, justement, dans cette analyse du marché immobilier que je fais, que les banques et les grandes compagnies d'assurance se sont fourvoyées depuis 10 ans. Elles, elles ont été massivement sur de l'immobilier en Ile-de-France, en bureau et en commerce. Ça a été relativement rentable, même très rentable depuis 10 ans, sauf qu'elles ont mangé leur pain blanc, et maintenant, elles se retrouvent avec des portefeuilles qui sont extrêmement risqués et dangereux pour la décennie qui vient. Et du coup, elles sont en train d'opérer un repositionnement vers l'immobilier résidentiel. Et alors, résidentiel, ça c'est sûr et certain, en province, on commence à le voir, ça commence à arriver, il y a, des, il y a notamment des fonds qui se montent, euh, qui marchent très très fort, je vous en parle d'ailleurs, dans le dossier d'investissement que j'ai fait. Euh, et, euh, et du coup, ben, c'est très pratique pour la banque de pouvoir faire son marché maintenant, alors que tous les particuliers qui voudraient acheter euh, ben, se retrouvent euh, assez facilement bloqués. La banque passe à la place et puis une fois que les banques auront fait leur marché, se seront repositionnées, tout d'un coup, je dis ça, je dis rien, vous allez avoir le haut conseil et la stabilité financière qui va dire « Oh là là, mais dis donc, le taux d'usure, il est totalement à la bourre par rapport à l'inflation, ça serait bien qu'on le remette qu'on qu le remette au niveau, et puis là, il va arriver au niveau, et puis vous allez avoir une situation qui va se débloquer. » Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, en fait C'est que ces 40% de, de taux de refus sont absolument ne reflètent pas une réalité de marché, ça reflète une réalité légale qui arrange aujourd'hui des banques qui vont faire leur marché. Donc, il faut s'attendre à quoi, ça Il faut s'attendre à un effet retard. Il faut s'attendre à un effet retard, et donc, euh, c'est pas une raison de se dire « Oh là là, vite, fuyons !» À l'inverse, c'est une raison de se dire « Vous avez une fenêtre d'opportunité euh, qui, est, qui, qui est permise par euh, ce, ce problème euh, légal qui fait que vous avez des gens qui sont bloqués, ce problème va être levé à un moment ou à un autre, fatalement. Vous pouvez pas laisser ça, est-ce que ça va prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais ils vont pas forcément corriger ce problème d'une manière ou d'une autre. Et donc vous, si vous vous êtes positionné auparavant, bah une fois que le problème sera corrigé, bah vous allez profiter de, de, de la correction à la hausse qui va se faire à ce moment-là. Donc moi, quand je vois ça, je me dis bah c'est une raison de plus d'investir, C'est pas une raison de moins. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est pas tous les crédits immobiliers, c'est pas 40% de tous les crédits immobiliers qui sont refusés, c'est 40% des crédits immobiliers présentés par des courtiers. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, un, un, un crédit immobilier présenté par un courtier, ou si vous allez voir directement euh, un établissement de crédit. Et ça, ça change beaucoup de choses. Pourquoi Parce que donc vous avez des banques qui sont aujourd'hui déjà pressurés par ce taux d'usure euh, qui ne reflète pas la ré réalité des conditions de financement des banques sur les marchés. Ben, et si en plus de ça, il faut rajouter la marge du courtier euh, parce que encore une fois, la marge du courtier, elle rentre dans le taux d'usure, c'est-à-dire que si la banque accepte un crédit qui vient d'un courtier, ça veut dire qu'elle va accepter que le courtier euh, prenne un peu plus, euh, et donc que la banque doit renier encore un peu euh, son taux réel. Ça, la banque, elle n'est pas d'accord, elle veut pas, et c'est difficile de lui en vouloir a l'inverse, ce qu'on aussi le courtier, qui est dégoûté, parce que vous avez effectivement une baisse des transactions, donc il a moins de boulot. Et en plus de ça, il en a en revanche davantage sur chaque dossier, euh, parce que vous avez eu, euh, vous avez des, des, le fameux, toujours le même haut conseil, la stabilité financière, qui a rendu plus difficile les conditions d'octroi de crédit. Plus difficile c'est pas non plus l'horreur hein. c'est pas ils ont pas mis un mur de berlin en face de vous pour avoir un crédit simplement euh, on fait les choses un peu plus sérieusement et donc ça donne plus de travail au courtiers. Donc vous avez un courtier qui euh, a moins de clients, donc moins de rentrées potentielles, plus de travail sur chaque dossier, et des banques qui lui demandent de euh, revoir drastiquement à la baisse ses commissions, bah oui, forcément le courtier est là, il tire la langue, il n'est pas content, il n'est pas d'accord, et en vrai, cette étude c'est une grosse opération marketing, euh, je, je, je, je, je suis prêt à l'accepter si vous voulez, pourquoi pas C'est-à-dire que euh, les, les gars se battent pour leur bout de gras, ok, mais c'est des gars qui se battent pour leur bout de gras on est bien, bien, bien d'accord, c'est de ça dont on parle. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire ça Malheureusement, c'est que vous, vous n'avez pas euh, à, à partager le sort de ce courtier. Et moi, je suis pas un très grand fan des courtiers en crédit immobilier. Je... Mais c'est personnel, parce que moi, j'ai eu affaire, les, les deux fois où j'ai eu affaire à des courtiers en crédit immobilier, euh, ça s'est mal passé, et, euh, et, et j'ai vu des, des comportements qui étaient pas bons. Alors, c'est jamais que deux fois, on peut pas en faire de généralisation. Donc, si vous avez un très bon courtier immobilier, ça ne veut pas dire qu'il faut pas passer par lui. Mais probablement que si vous avez un crédit immobilier à aller chercher dans les prochains mois, ben... Bah, euh, déposer aussi des dossiers auprès de banques directement sans passer par un courtier parce que un courtier a priori aujourd'hui ça, ça ça va plus vous empêcher à cause de sa commission euh, et du problème du taux d'usure que de vous aider donc ça c'est vraiment l'enseignement le, le, important c'est pas de courtier en ce moment sauf encore une fois exception si vous avez un très bon courtier que vous connaissez si vous avez des gens c'est c'est attention aux généralités mais c'est ça c'est c'est ce qu'on voit aujourd'hui donc euh, c'était vraiment voilà vous voyez c'est pas une vidéo très longue c'est assez simple vous avez un, un problème légal euh, d'une loi qui date de 2016 à un moment où on n'avait pas du tout anticipé euh, un retour aussi massif euh, de l'inflation c'est personne n'imaginait que vous aurez une inflation à 6% 8% en europe euh, en 2022 c'est un truc en 2016 ça paraissait du délire pas possible si vous étiez en plein dans les taux négatifs euh, faut, faut pas oublier si vous voulez que pour le système financier euh, des taux durablement des taux de, de des taux de crédit durablement à plus de 1,5% pour l'État euh, c'est quelque chose qui met en danger la stabilité financière. Euh, donc euh, là on rentre dans une période assez chaotique, euh, qui est une période que moi euh, j'analyse comme une période de stagflation. Euh, et où, à mon avis, on va plutôt avoir, plutôt que d'avoir un effondrement et un gros crack, on va avoir un effondrement par le haut et par de l'inflation et de l'inflation forte. Et c'est pour ça que je vous incite à ne pas euh, sous-estimer euh, l'outil le, le, immobilier pour investir. Et de le faire correctement parce qu'il y a de très belles choses à faire et que vraiment à mon avis euh, se passer d'immobilier pour protéger un patrimoine de l'inflation aujourd'hui euh, c'est quand même c'est plus que dommage c'est presque suicidaire euh, ça veut pas dire qu'il a que ça il y a plein d'autres choses euh, c'est encore une fois c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à l'investisseur sans costume là je suis en train de travailler sur le prochain dossier qui va être sur l'or et l'argent métal bon ben là aussi je suis pas en train de dire qu'il y a que ça je suis en train de vous dire que c'est un outil de protection de patrimoine contre l'inflation, qui est carrément intéressant, d'autant qu'il y a de belles choses à faire. Euh, C'est quelque chose que j'ai détaillé dans, dans, dans mon dossier d'investissement, je vous mets des liens ci-dessous, euh, aussi ci-dessus, allez voir, parce que euh, bah, quand vous avez euh, 2000 milliards d'euros en compte courant, fonds euros d'assurance vie et livrets d'épargne, euh, qui sont complètement à la bourse sur l'inflation, et qui sont en train de vous faire du taux réel à moins 4, moins 5, moins 6%, euh, mais vous faites démonter votre épargne tellement vite. Euh, on sait tous que là, il y a un, un argument extrêmement fort à aller protéger cette épargne. Et oui, l'immobilier euh, fait partie euh, des solutions et pas que pour vous en fait ce problème il est pour tout le monde il est encore plus fort pour les banques et les compagnies d'assurance euh, c'est ça qu'il faut voir c'est que derrière le marché immobilier on, on connaît bien le marché immobilier résidentiel des particuliers mais il y a tout le marché immobilier des banques et des assurances et les banques et assurances sont en train aujourd'hui de se repositionner sur le résidentiel c'est très important ça et ça et c'est très très bête euh, de, de, de, de vous en passer et euh, dernière chose, avant d'arrêter cette vidéo, j'ai eu quelques commentaires de gens qui disaient, mais quand même, c'est dégueulasse, euh, quand euh, vous faites de l'investissement immobilier, bah, vous prenez d'une certaine manière les biens euh, d'acquéreurs en, en résidence principale, vous faites monter les prix euh, arbitrairement, et euh, bah, euh, du coup, d'une certaine manière, c'est injuste et c'est même contre-productif. Alors ça, c'est vrai quand vous faites de l'investissement immobilier moutonnier et que vous allez investir sur des marchés déjà matures. c'est pas ce que je dis, moi. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que vous avez des marchés immobiliers résidentiels de province, les petites provinces, à, les petites villes de province à, à forte qualité de vie, euh, qui existent encore. Il y a des gens qui disent que ça n'existe plus, mais si, bien sûr que ça existe. J'ai même fait la liste. Eh le, le, bien, ces villes-là. Euh, aujourd'hui euh, ben, sont euh, ont un prix de l'immobilier qui est sous-valorisé par rapport à, à la valeur réelle de ce de ce qu'elle propose si vous faites monter les prix si vous investissez dans ce milieu et que vous vous contribuez à rendre ce marché dynamique mais euh, vous allez derrière euh, donner euh, du potentiel à ces biens qui vous allez avoir des biens qui vont être restaurés, vous allez avoir de la promotion qui va être faite dans ces zones là et vous allez augmenter le nombre de biens Quand vous êtes en avance de phase comme ça et eh bien vous c'est ce qui vous de dynamiser le marché, vous permettez de dynamiser ces villes là et je pour moi investir en avance de phase sur euh, ces, ces, sur des villes, euh, des, des, des, des, des petites agglomérations du sud de la France ou, ou de, de, de, de, de la grande, du grand grand arc parisien euh, même des villes comme Reims euh, des villes comme euh, des villes comme Reims des villes comme Orléans des villes euh, dans le sud euh... qu'est-ce que j'avais bon j'ai oublié ma liste pardon euh, mais vous avez plein d'endroits euh, vous avez des centres-villes très sympas euh, et vous avez de très belles opérations à faire soit directement en investissant, soit euh, via des produits euh, qui ont été très bien faits par euh, des bons gestionnaires. Donc encore une fois, je vous invite une dernière fois à aller voir le dossier d'investissement, euh, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, j'espère que vous avez compris maintenant que euh, ben, euh, ces 40% euh, de, de, de baisse de crédits accordés, pardon, 40% de crédits immobiliers refusés. Un, c'est que les dossiers des courtiers, donc c'est pas tout le monde. Et de deux, c'est pas dû à une baisse de solvabilité, c'est dû que marginalement à une baisse de solvabilité euh, des emprunteurs. La raison principale, c'est une loi arbitraire qui ne reflète pas le marché et qui va provoquer un effet retard et un rattrapage. Donc C'est une raison de plus de vous positionner aujourd'hui et pas une raison de moins. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive, et moi, je vous dis à votre bonne fortune